les petits amis de Spirou, c'est Arthur de Pince, j'espère que le confinement se passe bien pour vous, j'espère que vous vous battez pas trop quand Spirou arrive dans la boîte aux lettres. Alors aujourd'hui, euh, je vais vous montrer euh, des petits bouts de la couverture du tome 5 et accessoirement, je vais vous montrer aussi comment on se sert d'illustrator. On y va Alors, c'est bon, vous me voyez Voilà. Euh, là, c'est juste un miroir que je tiens devant mon écran.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 Donc on peut changer de couleur à, à n'importe quel moment. Voilà, on peut aussi changer la taille. Comme ça, je réalise que l'œil euh, gauche est un tout petit peu plus gros que l'œil droit. Donc euh, je le retravaille. Et on peut évidemment zoomer à l'infini. Ce qui est quand même euh, un gros avantage. Qui est aussi un peu un inconvénient. Parce que ça fait euh, passer du temps sur des petits détails. Qui sont parfois un peu anodins. Et euh, là, vous voyez, j'ai cinq formes. Euh,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 Cet outil, voilà, bon là, ça, ça, ça, ça, ça mérite quand même d'être travaillé assez pendant assez longtemps pour bien placer les points, voilà, et ça lui donne un petit blush, vous voyez, ah, tout d'un coup, elle est amoureuse, voilà, elle a les joues qui rosissent. Et eh bien, je vous souhaite un bon confinement, et puis je vous dis à très bientôt, en espérant vous revoir très vite lors d'un festival euh, ou ailleurs. Merci beaucoup